Bien le bonjour. J'ai entendu dire que vous escortiez Vendra au trou. Dans le genre sorcière de l'espace, elle se pose là. Moi, ah ouais, je traîne juste dans le coin pour me trouver des petits boulots entre deux fuites. Y a pas mal de trucs à réparer par ici. Ah, ah génial. Qui a mis ça ici non oh, si c'est pas mignon de voir ça on devrait les réveiller en douceur. et de retour. Bonjour, Kronk. Mmh. C'est du Zephyr je vous crachais. Mmh. Toujours à roupiller au boulot. Mmh. Ah, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on nous attaque Salut, Zeph. Bien dormi Allez, debout, les gars. C'est l'heure de réveiller Vandra Prog. Mmh. Eh, on est obligé Cette sorcière interstellaire n'en rate pas une Ah oh, arrête un peu de gémir, triple-andouille Je te rappelle qu'on est censé la livrer aux autorités. Allez, on y va Non, oh, maudite sorcière interstellaire Kidnapper les terachnoïdes et s'en prendre à des citoyens sans défense, c'est une honte Reste ici, Conk et moi, on va réveiller Vandra Désactivation de cri au sommeil du prisonnier 9971. Progue, Vandra, veuillez patienter. Erreur, variation de puissance détectée. Variation de puissance détectée. Mais, mais qu'est-ce qui se passe J'étais Je savais que c'était une mauvaise idée Tout le monde va bien Où est-ce que vous êtes, les gars Oh, genou Je vous vois. Tenez bon, Kronk. Zef, vous êtes là-dedans En bas Essaye de suivre le son assurant de ma voix. Il faut une surface magnétique pour les bottes gravitationnelles. Regarde sur ta droite, genoux. Tu devrais trouver ton bonheur. Je la vois. Je devrais aller dans l'aile de confinement pour vérifier que Vandra est toujours enfermé. Ça ira de votre côté Ne t'en fais pas pour nous Allez-y Avec Kronk, on se charge de rétablir la gravité Faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. On va utiliser le super placement mitraille. Attends. Facile! SAS sécurisé. Bonjour, HS. Zeph, elle a accédé au système de communication. Mais c'est impossible! Il n'y a plus de courant! Elle aurait vraiment pas dû briller. Mais merci de l'avoir fait. Ah. Tu vas voir, on va pouvoir s'amuser un peu à ce moment-là. l'ascenseur rétabli. Nous avons besoin de ces robots-batteries pour rétablir le champ Proton. Est-ce que tu écoutes toujours ce que ton petit robot a à dire Surtout, restez bien en vue, Vandra. On vient juste pour la grille de confinement. Voyons, ne me dis pas que peur. Pas après tout ce que tu as fait. Ça me semblait trop facile. Parfait, on va s'amuser un peu. rétabli. Bon boulot au genou. et moi, on a réussi à dévier le courant vers un générateur externe. Tu nous rendrais un sacré service si tu l'activais. Il se trouvait à l'extérieur. du sont en passant par le sas suivant. Au revoir, Maxèque. A très bientôt. Générateur de secours activé. signal conduis moi mon frère. Vous autres, restez ici et assurez-vous que personne ne nous suit. Vous avez entendu la petite dame Allez au boulot, les gars Hé hey Elle s'enfuit Attention Bombe pyrocidique détectée à bord. Message à l'attention de l'équipage du Niblox-7, ici Neftin Prog. Vous avez sûrement remarqué que nos bons amis de tug Forless avaient criblé votre... votre... ...vaisseau de mythe foudroyante pyrocynique. Toute tentative nous empêchant de repartir avec ma sœur entraînera votre destruction immédiate. On ne s'incline jamais face à l'ennemi, Prog. Préparez-vous à subir le courroux fatal de Krank et suffire! N'attaquez pas, vous entendez Attendez qu'on arrive pour vous aider besoin de notre aide. Dépêchons-nous. bien famille, les gars, avec une, bestie, les gars. Ah a avec une super -mère. ici pendant six longs mois ah, c'était pas facile j'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau j'ai une vague de crimes dans la galaxie recruter des gros bras mais c'est toi le gros bras ou du moins tu es censé l'être <rire> l'univers tout entier te voit comme un héros mais tu sais je vois moi Un lâche. Quelqu'un qui n'a même plus le courage de retrouver les siens. Tu le ferais mieux que de nous libérer mon d'une Donne-moi le détonateur. C'est rien que les robots de cœur décrépit Je suis pas sûr que tu es tout le monde, soit... soit quoi. You're a On n'est pas en sécurité ici. Si on ne continue pas à avancer, les Tug vont nous tuer. Bande de reptiles incompétents Ils sont toujours en vie On va s'en occuper tout de suite, Miss sprog Satch, au rapport Je m'ennuie, j'ai encore tué personne Pas, de <rire> bah, charlie, qu'est-ce que je peux faire pour. Un ah, burger bah, de len pour la trace, c'est parti nous prend pour signe. Rajet, attention Là -dedans – Là-dedans ?– J'ai pas envie de sortir. – Tu ne peux pas rester là, indéfiniment ?– Si, je peux. On n'aurait jamais dû les laisser se mesurer aux jumeaux sans nous. J'aurais dû leur dire de ficher le camp. Inutile de penser à ce qu'on aurait dû faire. On ne peut pas toujours tout contrôler, tu sais. Préfères-tu que je lui annonce la nouvelle Non. Je vais le faire. Chet, est-ce que tout va bien D'après votre unité, Nab, vous êtes dans le secteur de Zarkov. On les a perdus. On a perdu Kronk et Zephyr. Vous. les avez perdus oh. Je suis vraiment désolé. Mais Clank et moi, on va les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Écoutez-moi bien. Vous devez rentrer à Meridian City. Tal. Je t'en prie. Toi et Clank, vous. Vous êtes tout ce qu'il me reste, maintenant. Il faut que je règle ça. Je te tiendrai au courant. Le secteur de Zarkov a été abandonné il y a une vingtaine d'années, après avoir été classé en catégorie Alpha-9. Que signifie Alpha-9 dire hanté. Le Président a fait évacuer tout le secteur quasiment du jour au lendemain. Et écoute un peu ça. Vandra et Neftin Neftinprog figurent sur la liste des personnes évacuées. Il faut qu'on trouve un moyen de quitter la vallée. Tremblement de terre. Tu en es sûr Je ne vois aucune trace d'activité sismique dans l'histoire de Yerek. Euh... Clank Est-ce que tu as vu ça Vu quoi Euh... Rien. N non, non. Euh, rien. Alors, tu fais douche? Pitié, je ne suis qu'un laborantin Hé hey, Il a un gravita bon Ça, c'est un vilain petit terracnoïde, pas vrai Mal. Je n'ai rien à faire ici, moi C'est Polyx que vous cherchez Personne partira d'ici tant que le tu-sais-quoi sera pas terminé Viens là, <rire> Un gravitar bon Ça, c'est un vilain un petit terracouïde pas vrai à Max Merci beaucoup pour votre aide. Tenez, prenez ce gravita-harpon en gage de ma gratitude. Polix a mis au point ce gravita-harpon pour faciliter ses déplacements sur la planète. Je vais devoir vous montrer comment il fonctionne. C'est un peu complexe pour une espèce primitive comme la vôtre. D'abord, lancez une impulsion gravitationnelle sur cette cible. On dirait que ça commence à rentrer. Maintenant, ça a marché. Maintenant, montez dans le courant gravitationnel pour aller de l'autre côté. Ensuite... Je vous félicite, vous voyez Vous y êtes arrivé, même avec un seul cerveau. La dernière fois que j'ai vu Polix, il se rendait aux cavernes d'Azeril. Je vous souhaite bonne chance, Lombax, et encore Merci. Les cavernes d'Azeril se trouvent de l'autre côté de la montagne. Le plus court, c'est de passer par les égouts. Bien reçu. Merci, Tal. Je m'étonne que tu sois si partant à entrer dans des égouts. Les jumeaux ont tué Crocs et Zephyr. J'irai n'importe où pour les arrêter. <truits> <truits> <truits> Tal, ça grouille de thugs sur cette planète. Pourquoi font-ils des patrouilles dans un secteur hanté Il se passe autre chose ici. Je vais essayer de vous envoyer des renforts. Tenez-moi au courant de la suite. Soyez le bienvenu dans l'armure Gruminet. votre destination de choix pour acheter armes, munitions et améliorations.